Sophia TV bonjour bonsoir tout le monde bienvenue pour journée jeudi lundi 16 janvier 2023 ça c'est moment pour me présenter le principal points à clote qui peuvent faire essentiel dans journal là pour journée jeudi à la pour aller ça qui passe dans bon repos. pourquoi il est là, Gwen de qui pète entre la police et bandit qui te dit Jerry tombé, en bas la police et Jerry c'est le deuxième chef gang canaran qui pourquoi il est là t'en gros affrontement mais qui rive Gwad Lobouchli, côté la police se fait plusieurs arrestations avec l'autre bandit, tout qui en bas pour côté n'a pas là. Je me pour nous Jerry qui tombait tombé malheureusement dans l'échange coup de balle avec la police. C'est une homme actif gang canaran hein, qui est spécialisé dans détourner camions, marchandises, vol, viol, de jacques. Mais pourquoi il est là La police est fini avec ça. Et Jerry son côté mortellement et pas de retourner sous terre ça encore pour chef gang canard. La police fait qu'on est tout, ils saisi un physique M4 avec plusieurs pistolets, yo ont saisi une machine, deux motocyclettes, confisqué. C'est le moment opération ça. Et c'est moment où la police est déterminée, côté de population, à continuer d'aider, à renforcer présence dans quatre coins pays. Et puis, par collaboration, y aura fini à causer phénomène banditissable. Le commissaire Jacques-La qui fait gros sauts dans le dossier, il a accusé l'envêtement, voilà, sous grabji, malversation, corruption dans le pays d'Haïti, il a gagné pile. 20 coups, j'ai trouvé policier IDMO qui a sauté dans 31 la 31e promotion police nationale. La mouri la caillie, il y dimanche 15 janvier 2023, ça, commandant IDMO a reçu un cartouche pendant le te test travail et c'est ça notre arrivé confirmé avec Lionel Lazare, représentant Sina Poua. Restez là pour vous déplacer si vous pouvez faire ça. Quittez-moi, songez abonné à Chanel Paola, Sofia TV 83. En pile détail à informations, vous n'y avez le journal sa pour journée jodia, qui C'est 16 janvier 2023. Restez connecté connectés ensemble avec plus détails. à information, Abini Kouliela Chanel La police nationale d'Haïti, ensemble vous euh, hein? opération dans la boule 12. Hier eh, dimanche là plusieurs unités spécialisées dans la police nationale d'Haïti à Cap Faustanmer d'Haïtien FADH la pour dire bien yo place sou yo sous sou militaire dans dans zone Thomas à la boule hier eh, dimanche qui était 15 janvier et 2023 en pile eh, la police est arrivée, mené une opération ça et diverses eh, on dit eh, saisies qui faites mais jusqu'à présent là la, la police qui déterminé pour capable croper action eh, dio mais ça qui suit certain, la police clamé différentes unités spécialisées. Ils arrivaient à mener opération. Qui ça a bilané? Nous attendons encore des détails. Bon côté force l'audio, soit à travers un communiqué, bon côté de la police, ou bien, à travers une conférence que vous capable pour informer la presse. Qui ça exactement bilan opération que vous mené dans la boule avec, à Thomasin hier dimanche, qui c'était 15 janvier 2023. Toujours dans avec. La police a hein, une coordination de presse avec la euh, relation publique. La police qui fait connaître euh, un citoyen étranger qui a été un passeport panaméen, ben, la police a arrêté l'aéroport. C'est l'ouverture. C'est Ayala Lopez Ronald qui qui la justice dominicaine t a, t a cherché pour présumer implication dans l'assassinat Anthony -Ant -Ant -Ant Garcia, euh, Qui euh, ben, la police a, a interpellé l'aéroport. C'est l'ouverture vendredi 13 janvier. Il a gagné un un passeport panaméen, l'itape quitté pays d'Haïti pour aller pays Mexique, Lorsque yon équipe BLTS DCPJ t'est intercepté la vente procédé à l'interpellation. Ayala lopez Ronald Domingo, te un mandat d'arrêt international, il même li doit répondre à question enquêteur Bcn Interpol DCPJ en attendant extradition le pays République Dominicaine. La violation d'Haïti encore possible à côté au la patte jende c'est la titre de la sont certains de Jean Gonzalez à Diamisson Théodore qui tout le monde connaît sous le nom prophète berger moderne mais la police nationale d'Haïti a non confirmé là sous code de arrestation citoyen ça samedi qui était 14 janvier 2023 à Port-au-Prince. On a parlé de Jean Gonzalez Adiamison Théodore dit prophète berger moderne selon ça qui publié sous site la police nationale d'Haïti. a arrêté tout ça samedi qui était 14 janvier 2023 à port prince Jean Gonzalez Adiamison Théodore, Jean dit tout le monde est sur prophète berger. La police a tap M. tacou ou chien fou puisque monsieur c'est qui qui affilié qui n'a reproché, monsieur, pour question association malveillante, de nègres qui ont un très bon rapport avec de nègres bandits qui n'ont région métropolitaine, porto au Prince-Nan. Pour la police, a fait connaître au tout ça, pile vidéo, grand pile images qui a sur toutes les réseaux sociaux. côté, il y a un berger qui, bon côté, cocode à avec de nègres armés en et de nègres armés qui ont même impliqué dans divers actes kidnapping, assassinat Et il y a reproché un dit profet berger. Qui a été présumé l'implication dans diverses assassinats, kidnapping d'après, et ça qui est dit, bon côté, force l'audio. Encore, j'en dis, il posé la patte sous prophète berger moderne, selon force l'audio, qui est annoncé, nouvelle là, on a parlé la police, pendant le week-end samedi, qui était 14 janvier 2023. sévère. Des Il y a de la voie qui a exécuté trois présumés bandits hier dimanche 15 janvier à la voie Individus a aussi présumé volé qui est selon information. Moun nan zon nan communiqué. Moun sa outi spécialisé yon nan volé bête et citoyen dans zon nan tab veye yon depuis quelque temps Volé bête vine question volé bête la litre c'est nan pile zone nan région métropolitaine. Porto Pressan li a fait. Tant qu'on a au l'oiseau depuis plusieurs années. Autorité locale yon pas participé span plein yon pou m'aider et d'autorité et policière. En Nous que trois présumés bandits la patte sur qui t'a fait partie groupe gang grand dans pour nous dire dit que la Tibonite, mais qui est dit nous 2023, dans quatre opérations tête ensemble que la police menait à Jean-Udmo, non avec à uh, Gonaïve présumé Bandisayo, et c'est uh, SDPJ, hein, SDR, Service uh, Départemental renseignement qui a sur présumé qui t'a fait partie un uh, réseau groupe Gang Savien, qui, tout le monde groupe Gang, ça qui est le uh, grand gif, qui a un problème. De uh. l'autre côté, la police a posé la patte, uh, sur certains de fleu et rivales Mendy, uh, Mendi, alias à membre groupe Gang, uh, Grand Sali, la police a arrêté pendant le week-end ça pour qu'on y ait un méthode. placé dans garde-à-vis dans commissariat à Saint-Maclin pour faire suite à l'année service départemental, renseignement, fait qu'on est là. Mais dernier événement qui a été produit dans l'ancoulant, mais c'est l'action bandine qui a fait capturer la population, capturer le public sous au couvert, sous question de grand griffe qui a des problèmes dans la zone La police qui est déterminée, je dis à travers communiquer ça pour que vous soyez l'action bandit dans la Tibonite dans tout le pays. Pendant que nous rappelé que le nouveau responsable police dans la Tibonite, on a parlé de Brice Mitil, jean brice Mirtil, qui était annoncé dans l'installation. Mais les vignes l'autre boa dans la Tibonite, l'IPRA mette la paix dans l'autre boa et ça fait collaboration. Chaque grain acteur dans le département de la Tibonite pour aider à l'action bandit dans différentes communes, différentes localités qui trouvait trouvait dans le département Latiboni, Tibonie pays d'Haïti. Toujours dans ce avec information concernant l'arrestation, la police fait deux armes à feu, la police saisit, il y a un véhicule la moto, les est confisqué, quatre bandits mortellement blessés, un échange de de balle avec force l'audio, et puis il y a quatre autres qui ont pendant l'opération, la police est menée dans la base de la base à Bois-Calais. Dans l'année 2013 pour 14 janvier 2023, bon minuit ça des brigades d'intervention, commissaire ya Yagonaivio Hak Hudmo, dans dans tête collée, mène opération dans Troussa, baignant bas lieu, dans la commune de à côté 8 membres ba gang base à bois calé neutralisés. En effet, quatre bandits mortellement blessés dans l'échange à coup de balle avec un fossé audio. Et bien la police a arrêté quatre lotassé, quatre aussi déris Josselin. Joseph, Jimmy, Noël, Richie, et que Dieu juste, Victor, plusieurs autres bandits, t'es, uh, et te, prend la fuite avec uh, Zamio. La police, euh, na Gonaïve, continue à traquer uh, jusqu'à ce qu'elle éradique l'organisation criminelle, ça, dans la commune, Gonaïve. Direction départementale rappelée, à Génio, qui est intentionnée, uh, gang, pour, ne pas prendre ça, parce que voix, ça mener mené à, Cafou, qui a 3 M là-dedans. Marie Maron mourit selon la police et puis le conseiller pour embrasser l'autre activité légale qui conforme avec normes sociales. Décision qui prend beaucoup d'administrations Joe Biden. Non, nous pourrions venir avec chargé d'affaires américain en Haïti, Eric Astromayé. Chargé d'affaires américain en Haïti, Eric Astromayé rappelé programme visa humanitaire gouvernement américain en gratuit. Ni sponsor ni bénéficiaire pas payé. Un dollar de pour application. Pour qualifier, pour qualifier, faut que vous joignez un sponsor qui peut aider ou la remplir de documents après autorité américaine pour contacter bénéficiaire. Alors, à ce qualifié dans trois mois ou a déjà arrivé aux États-Unis et ses bénéficiaires qui est qui doit payer billet voyage li. En côté, Eric Stromaillé pour plus de détails. Nous avons déjà attendu aux États-Unis d'annoncer une nouvelle politique. Pour les Haïtiens qui cherchent à vivre et puis travailler, temporairement dans le pays États-Unis pour raisons humanitaires et gens. Je suis très content de parler de ce sujet, -là. premièrement. Accès non processus, totalement gratuit. Ni monde qui a pas eu support, si ni pas gagné rien. Je répète, rien. Pour y opérer, gouvernement américain. Pour qualifier pour programme, non, faut qu'il y ait monde qui gagne un statut légal aux États-Unis, acceptez, supportez si Ce supportez il va le ce si processus-là. Et puis, il va promettre pour l'aider ou, financièrement, les ou arriver aux États-Unis. supportez bénéficia a Bénéficiaire, après ce mois, dans email pour lui créer un compte MyUSCIS pour confirmer conditions qualification. Et puis, le PNUCI a confirmé la recevoir instruction de USCIS pour télécharger l'application mobile cbp One Non, pour l'ICA, entrer. Plus d'informations biographiques, souligne. Et puis, pour les cas, ils une photo, qui ont approuvé ou comme ils ont bénéficié, ou après ce d'avance dans autorisation pour voyager, ou après jusqu'à 90 jours pour voyager, et puis atterrir directement dans un aéroport aux États-Unis pour recevoir admission pour permettre ou habiter temporairement pendant deux années. C'est bénéficiaires qui doit faire arrangement et puis payer et voyager. Bénéficiaires qui recevra donc, un séjour temporaire, gain doit appliquer pour autorisation pour travail aux États-Unis. Cependant, monde qui déjà vive aux États-Unis n'est pas capable d'appliquer pour le programme ça. Le programme ça, c'est seulement pour monde qui a en dehors des États-Unis liés. Nous avons toujours été avec Eric euh, Stromaye, diplomate là te profiter, lancer une mise en garde eh, bah, tout le monde qui a essayé de passé sous frontière Mexique pour entrer aux États-Unis illégal. Tout le monde qui prend route ça, après tourner la caillou Eric Stromaye, citoyen vigilant tout pour ne pas avoir bah, aucune raquette euh, raquete l'agent sous prétexte. Il a fait y a bénéficier du programme en coûté. Eric Stromae. N'importe qui entre aux États-Unis par moyen illégal, il a prêté le pays. Et puis, il n'y a pas de qualifié pour participer dans le programme. Pas risquer la vie, ou en soi, pédé, chanceux, pour participer à le programme ça n'a pas le ou soit, non, essayer de traverser les frontières, États-Unis, Mexique, là. Moi, content d'annoncer que a un site Internet officiel, en créole, et expliquer le programme. Et puis, qui montrer où, qui j'en, ou appliquer. C'est un site Internet, captez en bas à pour joindre plus d'informations sur le programme. Créole parler, créole comprend. Chaque fois où on annonce un nouveau programme, toujours quelqu'un monde qui voulait profiter et puis abuser de l'autre monde. Un coup individu qui expliquait non causer le trafic monde, qui prend vos prétextes pour essayer de recruter des migrants. N'abdi nous encore. Pas gain en rien. En rien. Pour payer, pour bénéficier de programme ça. Pas coûter personne qui a demandé nous l'argent comme frais pour programme non. Nous espérons en pile haïtien pour profiter de nouveaux chemins légal. Ça qui est sans danger pour révéler notre. droit. Nous espérons tout que personne, pas victime, nos même magueilleur Protéger Protégez Tadou, protégez communauté. Vous devez seulement utiliser source officielle gouvernement américain pour information de ce programme ça. Euh, voilà, déclaration s'agit d'affaires américains en Haïti. On hein, a parlé de Eric Stokomaye, qui lui-même, parlé là, réagit avec concernant un programme ça que l'autorité de l'ABCA, qui a mis là, pour permettre que, y a capable avec, un euh, en pile de euh, citoyens dans quatre pays, on a praple, Cuba, Haïti, Nicaragua, et puis, euh, venez, veux venez je comme pays, côté que dans le pays capable de bénéficier du programme. Ça, Plusieurs centaines a ont de monde déjà autorisé pour entrer aux états unis dans le cadre du programme Joe Biden baptisé Humanitarian Parole. ça ça confirmé par le sous secrétaire d'État américain aux affaires hémisphériques, dans le Parlement de Cinq jours après, Andy, et commencement nouveau processus migration à Kamezi contre uh, frontières. Plusieurs centaines de monde dans le pays Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. même déjà autorisé pour capable rentrer aux États-Unis dans ce programme ça selon ça qu'on est selon ça qui dit Ben bah, Nicole ce qui fait qu'on est application américaine ouvert route sur et ordonner ça pour euh, un citoyen capable de rentrer dans, dans les États-Unis programme ça, qu gratuit, ça qu dit, Twitter, ben Nichols, qui gratuite d'après ça qui dit sur code writer Ben Nicole qui lui-même déjà à faire qu'on est gagné plusieurs citoyens Cuba alors Cuba qui soit une pays Cuba et Haïti et d'autres pays ça encore quand Venezuela qui est déjà eux-mêmes à rentrer dans le pays et États-Unis. et D'après ça, à qui faire qu'on est là L'autre, euh, dossier dossier, le journal, là, eh, il eh, y a une commission, et qui a travaillé, l'autre dossier, le journal, là. Nous, mais avant, nous allons avec, euh, nous avec, euh, nous avec euh, dossier migrayo, Nous pourrions avec, un euh, dossier migrayo. Uh, Blaise après ça pour ne pas parler de dossier justice. Oui, toujours même causé, dossier migrant là. Le gouvernement américain a annoncé, là, qu'il y a un groupe à dix migrants qui déjà sorti à Haïti, Venezuela, Cuba et Nicaragua, qui est à déjà arrivé. Dans pays dans le pays États-Unis dans cadre d'un programme humanitaire ça que président Biden a, a même mettait sous pied plus passer 600 lots il y a la semaine prochaine pour eux être capable arriver États-Unis tout d'après ça qui rapporté par médias CBS News qui est même cité en source dans US6 USYS dans pays États-Unis donc déjà le gouvernement américain a annoncé la un groupe 10 migrants qui déjà capable arriver États-Unis mais qui sortis Haïti Venezuela Cuba Nicaragua et Jean dis, qui est à déjà arrivé aux États-Unis, là, et dans quatre programmes humanitaires, programme humanitaire, ça que le président Biden lui-même, lui, mettait campé. Pour se placer 600 lots, il y a même la semaine prochaine, pour Capabri, rentrer aux États-Unis. Encore, Jean dis, selon ça, qui a rapporté, à bon côté CBS News, qui citait une source, dans l'USCIS, dans le pays États-Unis, d'après ça, qui dit, à bon côté... Autorité américaine, c'est ça comme information concernant ce qui est pour avec l'entrée programme humanitaire parole qui est bon côté administration de Biden à L'autre dossier dans le journal, il y a une commission qui un travaillé pour nettoyer la justice, qui travaille à la porte à sous côté plaisir, juge parmi eux, merde et Osner Petit Papa, Pierre Maxime, Evans Eltima, Le Guaza Avril, Axime Ramoncite, Frédéric Leni, qui est dans le justifier bien au alors tout qui baille faux documents académiques. Nous parlons ben, de tout côté. Intervention Jacques Lafontaine qui lui-même tout a parlé sous dossier. Ça, nous avons une commission CSPG à Madé pour et commissaire gouvernement. Porto, presa, de, on en système justice là, pour plusieurs dossiers en cours. Il n'y a l'était li, libéré plusieurs monde pour l'agent. Parmi eux, deux Mexicains qui étaient dans la prison pour drogue. Chef Paquet Porto Press, vous voyez, j'étais bien loin. Parole Sayo, Jacques Lafontaine, il était libéré de Mexicains. Sayo, suite à qui on l'a dit, ministre de Justice, l'époque là, qui c'était Bertot d'Orsay, qui était, était voye, Bali, côté il témoin mandé libérer, monsieur. Sayo, suite à qu on arrête, qui on arrêtait, qui était pris dans le conseil de ministre. En côté, Jacques Lafontaine, pour plus de détails. Mardi, pour l'opinion publique et pour le monde, deux M. Sayo, Ma moutessa à la presse, à toute la presse parler en ligne, écrit télévisé, Mais arrêtez, quittez, pris un conseil des Sous demande, sous demande, sous demande, ambassadeur, consul honoraire Mexique Haïti, hein? je t'ai écrit ministre de dans Marcel, ministre de la Justice, pour demander lui, eh bien, et.. Vous le demandez, pour le, demander pour le foyer tourner tourner au Mexique. Monsieur Salo, qui est citoyen mexicain. Mais l'être, Monsieur Bertot, Monsieur Bertot Dossier, écrit moi Manny, en date du 22 20 juillet 2022, il demandait, le ministre de la Justice vous demande de prendre toutes les dispositions relatives pour que ces expulsés soient remis aux autorités mexicaines en Haïti, dont le départ est prévu au lundi 27 juillet 2022. Et il fait référence à arrêter Monsieur Dossier. Tu as fait référence à arrêter ça. D'accord Qui t'est publié dans le journal officiel meni. Ouais, sous ce couvert, copie de l'arrêté du 1er juin 2022, publié dans le journal officiel de la République d'Haïti, le bonus de numéro 20-B. Donc maintenant, mes procédures, mes, mes lettres ont été écrites à la directeur l'administration pour me demander m'a de libérer mon nom mon nom dit extrait de monsieur Sayo pour remettre sur la DCBJ pour les formalités administratives et bah, mon rôle, contrôle même procédure m'tant enclenchées. et dans procédure vise toutes pièces Je vise d'abord arrêter dit vu la demande du ministre de la justice ok dit vu vu arrêter dans le journal officiel de la République au numéro 20-B, -20, d'accord, en date du 1er 2022, a copie de l'ampliation de l'arrêté. Et mandé de CPJ prend prendre toute disposition pour être capable d'expulser Moussa au de territoire. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que un arrêté pris au Conseil des ministres, un arrêté pris en Conseil des ministres devient une loi. Et arrêté même dit, même, il est arrêté pour trafic illicite de stupéfiants. Donc ça veut dire que si on arrête de reprendre au Conseil des ministres, il devient une loi. Le commissaire du gouvernement a d'autres choix que de l'exécuter au regard de l'article 218, d'accord, du CXI. Article 18 du CICI. Toujours commissaire gouvernement, pour le Jacques Lafontaine a dénoncé en à justice, hein, qui de la justice, Berthe Dorset, dit qu'il cachait des toute à, démarche à Sayo. Jacques Lafontaine a révélé, M. Dorset a libérer demandé, libéré Bandi Pouli, pattes d'accord, c'est peut-être ça que je dis. Hein. Berthe Dorsé, même en ta sale image, a est élevé contre les en écouté, et toujours Jacques Lafontaine pour de détails. Mais ça mais ça va pas encore joué. Béatou dans cette demande pour me libérer le monde pour lui dans prison. Lui m'a libéré vos criminels. M'a fait yo. Lui m'a pression pour me libérer le monde. M'a fait yo. Il y a un avocat de criminel dans la pression, joué en manquant des gars. M'a fait yo. Et c'est réçus ça pour au dia. N'est pas le marché. Mais ça va passer, va pas passer. Bertrand, dans cette dél. C'est lui m'a même dit Parce que le mandem, pour moi, libérer bandit Dieu m'a dit non trois, vous lui m'abri. Et papa pas va pas passer. Ah, mais c'est ça que tu as de dossier. Tu en révocation. Mais tu sûr ça tout le monde. Même que ça, est monté dans Tout le monde est alors, a côté Jacques Lafontaine qui c'est commissaire gouvernement n'a toujours été avec Jacques Lafontaine et qui a toujours parlé toujours un ami collaborateur Jean-Philippe Massé qui a porté fin fois sous la commission CSP qui m'a dépourvut mettre la sous système de justice pour plusieurs dossiers Il d'accord était libéré plusieurs mondes pour l'argent parmi deux Mexicains qui était dans la prison pour drogue et où, à côté, Jacques Lafontaine, qui est un membre CSPG qui a réussi à voir avantage dans mes ministre. ministres de justice pour mettre le déo dans un système. Jacques Lafontaine m'a dit pour réviser la procure qui est un travail. Pas de supplies. Le chef Paquet a mis des défi pour prouver la corruption. En côté, mettre Jacques Lafontaine. Si vous m'a dit qu'il y a un plaid, qu'il faut qu'il y un bandit pour l'argent, si vous avez un avocat capable de dire que vous avez un vagabond pour lui, qu'il y un violent, qu'il y a un qui tue un monde à le côté le bail des CMJ et que vous pouvez faire lui. Donc en clair, moi je dis que si les CSPJ qui sont organes pour les contrôler, distribuer le magistrat, follow au-dessus de tout soupçon. Et moi, je dis que vous ministre, ancien ministre de la Justice, m'damoué, ou elle est sans là Et je m'engage, je m'en ces responsabilité. un ancien ministre de la Justice récemment évoqué. I'm a diss. qui télévisait les journalistes d'opinion amènent mené enquête sous ça et a révélé non conseil ça et monsieur mandat moi-même dans l'enquête a fait l'investigation m'a dit non conseil parce que mon courage un conseiller du cespj d'accord lui se voit privilège dans mon gros grand deck de la place soudainement de ses ministres pour qu'à écartement comme on capable de dire pour écartement non certification alors c'est au même une corruption profonde et pas papa c'est pas passé. Pas, pas, pas. Même de vivre là, moi prenne même pour moi la prison. Si effectivement on fait mal qui qui va bon, si pas bien on au faux, si pas faire droit vrai, on va faire finovré, on va faire vrai on va avoir gavré. Si on fait comme de monde de mon mal, si on voit corps de délivrer c'est plus arrêter maintenant la prison, prenne m'aller. Bon moi je veux peut-être m'aller, mais si c'est pas ça. Mais rapport sale, pas capable d'appliquer m'appliquer contre moi, me vais pour le réviser rapport. Et c'est pour tout le monde. Mano radine, mano force vive de la nation. Pour y portez la même Pour faire échec à la sale, parce que son rapport qui monte de toutes pièces. Parce que y a un conseil, par la corruption, ou à privilège, ma table. <musique>